Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. À la 3.9, les premières fonctionnalités de survie vont être implémentées dans le jeu. Mais Star Citizen n'est pas un jeu de survie au sens traditionnel du terme. Habituellement, ces types de jeux mettent ces mécaniques de gameplay au premier plan. Alors que dans Star Citizen, survivre n'est qu'une partie de votre quotidien. Et les développeurs souhaitent que votre interaction avec le monde soit la plus réaliste possible et que l'environnement change votre approche en fonction des lieux que vous visitez. D'ailleurs, lorsque l'on parle de conditions extrêmes, on pense souvent à l'hypothermie, mais on oublie parfois l'hyperthermie, que vous risquez de subir sur un berdine avec sa chaleur extrême. L'humidité et le vent seront des facteurs affectant la température ambiante. S'il fait très humide, vous aurez par exemple du mal à transpirer, et s'il y a beaucoup de vent, votre température corporelle s'abaissera. Afin d'avoir la meilleure base possible, les développeurs ont décidé d'utiliser de la littérature scientifique, ce qui permet d'avoir un solide point de départ pour l'équilibrage. Concrètement, tout cela fonctionne grâce au Room System qui fait que chaque planète et chaque pièce du jeu auront une température pouvant varier en fonction des situations. A partir d'un certain seuil, votre corps commencera à souffrir des effets liés au froid ou à la chaleur. Concernant l'hypothermie, vous commencerez à trembler et à voir votre vue défaillir. Pour l'hyperthermie, vous aurez du mal à respirer et votre vue pourra devenir trouble. Dans les deux cas, un timer se mettra en route indiquant votre temps de survie restant. Mais tout ce qui arrive à votre corps n'est pas forcément négatif. Il y aura un système de bonus-malus que vous pourrez gérer grâce notamment à la nourriture. Si vous mangez une barre de chocolat, cela augmentera votre régénération d'endurance et vous donnera un boost d'énergie. Il pourra y avoir éventuellement des aliments médicinaux vous permettant de vous soigner. Tout comme vous deviez choisir le bon vaisseau en fonction de vos activités, il vous faudra désormais prévoir votre équipement en fonction des lieux que vous souhaitez visiter. Une combinaison réchauffante pour Microtech et une combinaison réfrigérante pour Aberdeen, sans oublier la nourriture vos sorties extravéhiculaires ne seront désormais plus un long fleuve tranquille. Pour décider si une fonctionnalité comme celle-ci arrive dans le jeu, les directeurs et les producteurs participent à une réunion que l'on appelle Go-No-Go. No Go. Il s'agit de faire l'état de l'avancement des fonctionnalités en cours de développement. Les membres de la direction évaluent si le statut des fonctionnalités correspond aux critères de qualité qu'ils souhaitent voir en jeu. Si quelque chose est refusé, cela ne veut pas nécessairement dire que le travail est mal fait ou pas assez à la hauteur. Il s'agit plus de se demander si la mécanique ne nécessite pas encore un petit peu de temps de peaufinage. Cela peut permettre aussi d'éviter que quelque chose soit implémenté trop tôt et créer des bugs qui pourraient retarder le projet. Et parfois, un logo peut être déclenché parce que la fonctionnalité aurait besoin d'une nouvelle technologie, comme dans le cas du nouveau système de ciblage qui a été repoussé en 4.0. Les développeurs auraient pu le sortir en l'état, mais ils ont estimé que le système serait mis bien plus en valeur grâce au building block. Cela évite donc de devoir créer deux interfaces différentes pour un même système. A contrario, une mécanique peut être validée même si elle n'est pas pleinement terminée, afin de recevoir les retours des joueurs. Évidemment, tant pour les développeurs que pour les joueurs, une mécanique repoussée peut être très décevante. Mais cela permet de laisser le temps aux développeurs de respirer et de délivrer un produit de meilleure qualité. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee.